Alors Jacqueline, nous allons présenter les chaussons ouais. aux pommes. Ouh, quelle précision, quelle, quelle droitesse dans le trait. Comment on choisit la, la proportion de pomme de... ah, tu, tu penses que je mets trop ah, C'est un repas gourmand, hein? Le chausson aux pommes, c'est quelque chose de gourmand, Jacqueline. Là, on y va. Passez-moi l'anguille. Ouais. Il faut que tu nous expliques comment est -ce on met autour là. Comment Alors, tu, prends, tu mets un doigt dans l'eau. C'est ça, moi. doigt, tu peux en mettre deux si tu veux. Trois même. Là, je peux même les mettre les cinq. Après, tu fais le tour. Si, si, si, si t'as mis toute la main, c'est plus facile pour faire le tour. Après, tu prends deux ongles comme ça. Mais si tu veux, t'as deux ongles là, tu peux prendre les deux autres. C'est ça être rock'n'roll. Tu prends ceux que tu veux, mec. Et voilà mon pote, voilà le boulot. Tu prends vraiment les quatre angles que tu veux. Comment on t'appelle cette étape Le badichonin. Ça sert à quoi Moi je vais aller. Ah, rien. <rire> à faire briller un peu. Ça dort au four. Pourquoi pas, du pas du que ça dort. Euh... <rire> Bête poké, manager. Ah, c'est beau. Ils sont cuits Je suis sûr que les premiers fonds. Oui, ça l'est le premier que mon match. Oui, parce que oui, c'est oui, tout. On juste a... que as... Oui, non, mais peut-être on le plus. ce oui. ouais. finalement, ils sont bien, mais bon. Donc... Ah, ils ouais, sont fraîches. Je pense que c'est quelqu'un qui veut juste tricoter un C'est précis hein, comme technique. Hein. Ah, ouais, là, non. Il me qu'on met rien dessus. On met sur rien. <rire> oh, on fera un coup dessus après. <rire> on va peut-être donner un coup sur les chaises après, mais plein. <rire> ouais, pas mal. On en est à l'étape de l'emballage, donc euh, il faut être euh, trois personnes, six mains. Sinon, c'est pas possible. Attendez, je vais enlever mes mains. C'est toute là, une stratégie. Je le retournement de rouleau. <rire> Stratégie bien en place après quelques emballages. Après oh. quelques milliers de choses, oh. en pop, on et coupe, ouais. on plie, oh. on tend, on prend le plastique, on tend, on lisse et elle est belle. <rire>